Bonjour, aujourd'hui on se retrouve en banlieue Saint-Étienne exactement à la Ricamarie et euh, je suis venu rencontrer euh, Adam qui est euh, un des fidèles lecteurs, un des premiers lecteurs du blog de parking garage. Donc je suis très content aujourd'hui de l'interviewer parce qu'il vient d'acheter euh, un lot de garage. Donc là on est dans la rue principale en fait, de la Ricamarie. Euh, on voit que c'est en bordure en fait, d'une ville qui s'appelle euh, Le Chambon Feugerolles. Donc ça fait partie des, des communes les plus pauvres de la Loire, mais c'est situé à 5 minutes de Saint-Étienne seulement. Donc le, la copropriété en fait où Adam a acheté ses garages, c'est celle-là Et puis on va descendre l'allée et là en fait on voit les, les box Alors les box ne sont pas visibles depuis, euh, depuis l'avenue Mais euh, bah, ils sont bien visibles depuis la, la copropriété Et ce qu'on aperçoit au fond là-bas, c'est la voie de, de chemin de fer en fait Qui relie euh, le puits envolé à euh, Saint-Etienne Donc les garages d'Adam, ils sont dans cette allée-là Et comme vous le voyez, il y a euh, un certain nombre en fait de garages Puisque il euh, y a euh, trois rangées exactement et à chaque fois il y a une dizaine de, de garages par rangée voilà les garages et donc on se retrouve en fait sur l'arrière de la copropriété donc à vue de nez euh, doit y avoir euh, 5, 10 euh, doit y avoir à mon avis au moins 40 à 50 appartements et euh, euh, le même nombre de garages donc euh, rien qu'au niveau des locataires de, euh, des immeubles doit y avoir une demande de location. Et euh, de l'extérieur, puisque pour stocker les meubles, il doit y aussi y avoir une demande de location. Mais tout ça, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer, c'est Adam. Donc j'ai le plaisir de t'accueillir à Saint-Étienne, euh, précisément à La Camarie, donc il a euh, une petite ville à 5 minutes de Saint-Étienne. Et aujourd'hui euh, je rencontre Adam. Bonjour Adam. Bonjour Julien. Bon ouais, je suis très content de faire ta connaissance Adam. Ah, euh, bon, voilà, on se connaît depuis tout euh, heure. Il y a le petit passage du train. Voilà le petit passage <rire> du train qui va bien. Euh, et donc Adam, euh, voilà, on échange depuis euh, depuis un mois ou deux maintenant par email et euh, bah, tu m'as dit que tu avais dit blog depuis, euh, depuis ses tout débuts, mmh. euh, et aujourd'hui si on se rend compte en fait c'est parce que euh, tu viens d'acheter euh, les quatre garages qu'on voit euh, derrière nous. Les... Tout à fait. Alors avant de parler de cette garage et puis de comment tu es arrivé en fait à acheter ces garages, est-ce que tu peux te présenter Oui bien sûr, donc euh, bon, bah, je m'appelle Adam, ça vous Bruxelles déjà, euh, je travaille euh, euh, sur Lyon et j'habite à Lyon, et euh, ça, fait, euh, ça fait déjà quelques temps qu'il me trottait l'idée d'investir euh, dans, dans quelque chose en fait, que ce soit dans l'immobilier ou autre. Puis euh, je suis tombé sur, euh, sur, sur ton blog, okay. et euh, voilà, c'est ça qui m'a poussé à, euh, à investir dans les garages. D'accord. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, vie mmh. mmh. mmh. mmh. mmh. mmh. je, je travaille dans la vente de pièces détachées automobiles. Mmh. Donc euh, j'ai ouvert un magasin euh, avec deux autres associés. Mmh. Mmh. Euh, ça fait maintenant cinq ans. Voilà. Okay. Donc, ça se passe bien au niveau du boulot Ça se passe plutôt bien, bien ouais. Tu as 27 ouais. ans ouais Et tu as décidé d'investir Ouais. Donc, tu m'as dit que tu avais investi en bourse Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai une partie de mes économies, que, euh, comme tu dis, que, que j'ai investi en bourse. Et euh, je voulais investir euh, encore une autre partie euh, dans autre chose. Comme on dit, il ne faut pas toujours mettre ses deux dans le même panier. Euh, il ouais. faut diversifier. Voilà. Et donc, là, tu viens de diversifier en achetant ces quatre garages. C'est ça. Donc, alors. Quand est-ce que tu as commencé tes recherches euh, J'ai commencé il y a à peu près trois mois. Ok, donc ça nous fait octobre, voilà. octobre novembre ouais. 2013. Voilà. Et là aujourd'hui, j'ai et... début février. Uh -huh. Et qu'est-ce qui s'est passé ce matin Et ce matin, j'ai signé, voilà. Donc euh, j'ai signé ce matin et, et donc je suis assez content. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en plus, en trois mois, c'est euh, vrai que je me suis mis à fond dedans, mais c'était plutôt euh, vrai que c'était plutôt rapide. Alors comment ça s'est passé ces trois mois de recherche T'as cherché où T'as cherché avec quel point de euh, lien Principalement sur le bon coin. Ouais. Euh, voire que, que sur le bon coin. J'ai envoyé pas mal de mails, mm -hmm. euh, pas mal de coups de téléphone aussi. C'était euh, quel ouais. type d'annonce sur lequel tu téléphonais ou tu des mails C'était sur Lyon C'était sur santé sur C'était plus aux abords de Lyon, ouais. parce que sur Lyon c'est vite inabordable, des garages. Donc là j'avais. Euh, j'avais euh, la possibilité d'avoir un lot à un prix plutôt raisonnable. C'est ça qui t'a fait euh, choisir déjà les abords de Lyon Voilà, exact. Et t'as fait que Lyon et les abords Ou t'as décidé ensuite de pousser Ou t'as commencé déjà une recherche avec plus d'une heure de route de chez toi enfin, Au début, euh, tout début, j'ai commencé sur Lyon. Ouais. Je me suis vite rendu compte des prix, donc après, ma recherche s'est un peu euh, éloignée. D'accord euh, Mais voilà, voilà comment je... Et à, à <rire> D'accord, donc tu es venu, euh, tu as appelé le propriétaire. Euh, je vais envoyer un mail d'abord. Tu vas envoyer un mail Ouais. Et euh, donc pour avoir un premier contact, pour euh, lui demander aussi euh, euh, le prix euh, au niveau des charges. D'accord. Puis au niveau des loyers. D'accord. Donc euh, faut dire qu'à récamarie, il n'y a pas une demande locative euh, de fou furieux, ce qu'on peut dire, mais... Ce qui est intéressant, euh, ce qui m'a fait un peu euh, bloquer entre guillemets sur, sur, sur ce lot, c'est que euh, euh, <coughs> euh, les, les loyers sont restés euh, inchangés euh, pendant 8 ans okay et, euh, et, et euh, les quatre garages sont tous loués et donc c'est deux, euh, deux critères qui m'ont paru valables. Et les charges Quoi, 325, et les, 325, les charges non au niveau de la taxe foncière euh, on est à 358 d'accord pour les quatre garages pour les quatre garages et euh, les charges de copro on est à 320 moins 56 euh, de la taxe euh, récupérable hein. récupérable ok donc euh, voilà, ça ne fait pas des, des charges non plus énormes, parce que 320, ça fait que, on va dire 360, ça fait 90 euros par an et par garage. Donc, <coughs> par, ça, fait, ça fait un tour à l'année, ça fait 600, 622 mmh. euros voilà. de charges. Et donc les loyers n'ont pas été revalorisés depuis 8 ans, donc, donc forcément voilà. ça veut dire qu'il euh, y a une, une possibilité d'augmentation du rendement. Tout à fait. Et derrière, quand as Tout à un locataire fait. qui part, tu peux relouer plus cher et tu peux aussi rattraper le, le retard sur le, en augmentant le loyer. Tout à fait. Les loyers sont de, de combien actuellement 38,50 euros par garage. d'accord. Mais euh, justement, par rapport au loyer, je pense euh, les augmenter dès, dès le changement de proprio. D'accord. Et donc les mettre à 40 euros. Mmh. Donc, euh, c'est-à-dire que là, en l'état actuel des choses, euh, c'est-à-dire que si on... Si on, compte, euh, si, si, si on déduit les charges des loyers, on est sur une rentabilité euh, nette de charge, donc, euh, autour de 7%. Si, si les loyers sont à. Euh, si j'augmente les loyers à, à 40, 40 voilà. D'accord. Donc 7%, et ensuite, tu as tes impôts à payer. Et bon, l'un dans l'autre, on arrive toujours euh, voilà, à 4%, 4 net, peut-être, 3% selon ta tranche d'imposition. Mm -hmm. Et avec une possibilité d'augmentation à partir du moment où tu peux augmenter, ben passer au de 40 euros. Voilà. Donc ce lot, tu il était affiché à combien au début Donc ce lot était affiché à 16 000 euros. D'accord, donc 4 000 euros de garage. Voilà. Donc là, on est à 7% de rentabilité en comptant euh, l'achat à 16 000 euros. C'est pour ça qu'il est intéressant pour moi de euh, négocier le prix d'achat. Et donc, alors, Comment tu t'y es pris pour cette négociation J'ai euh, <rire> utilisé entre guillemets la technique euh, des frais de notaire. Ouais. C'est vrai que j'ai remarqué souvent que lorsque j'ai euh, un premier contact avec le propriétaire, je lui envoie un mail et je lui demande euh, son estimation pour les frais de notaire. Et la majorité du temps, il me dit c'est euh, 6-7%. Donc sur le coup, je dis rien. Et puis après, quand je rencontre le Proprio, donc, euh, je lui dis que ces garages m'intéressent, mais par contre que j'ai un petit souci, c'est que je me suis renseigné et que les frais de notaire avoisinent les 10-15%. Bah ce qui n'est pas la même chose. Donc ça peut servir euh, d'appui pour commencer une, une négociation. Et donc c'est ce que tu as fait C'est ce que j'ai fait. <rire> Alors, ça s'est passé comment C'était juste après la visite C'était euh, au téléphone, par mail comment, non. comment ça s'est passé en je fait pense pour, euh, que, Je pense vraiment hein, que pour, pour euh, bien négocier, il faut que ce soit en face à face. D'accord. Je... Par contre, je lui avais demandé au préalable son estimation par mail, mm -hmm. ce qu'il m'avait répondu. Il m'avait répondu 6-7%. Et, euh, et après, par contre, quand j'ai rencontré la personne, là, j'ai pu euh, lui dire que je m'étais renseigné sur les frais de notaire mm -hmm. et commencer la… Commencer la négociation. Ok. Donc, tu es parti à 16 000, ce ouais. qui le prix affiché sur le coin. Et au final, combien est-ce que tu les as payés Et donc, au final, je les ai payés 13 750 euros. Donc, euh, on ouais, va euh, 2200 euros d'économie. Voilà, Ce qui représente à la somme des, des frais de terre. Voilà. Donc, ce qui est euh, une belle économie puisque tu as économisé entre 10 et 15% en fait, euh, en plus, ouais, entre 15 et 20% en fait euh, du prix de ces garages. c'est voilà. une belle négo. Mmh. Ah oui. Si tu avais fait ça sur un appart à 100 000 euros, au lieu de payer 100 000, tu aurais payé 80 000. Voilà. Mmh. Alors c'est vrai que 2 000 euros, ça peut paraître euh, des petites sommes comme ça, mais sur des garages, bah, voilà, 20% de, de réduction comme a obtenu Adam avec euh, sa technique de négociation, c'est quand même très intéressant. Et euh, derrière, ce qu'il nous disait aussi, c'est que sa rentabilité va forcément augmenter, puisqu'il bah, euh, les a payés moins cher que euh, s'il ne les avait euh, pas négociés. Tout à fait. Et donc ma rentabilité arrive donc à mes 8% que je m'étais fixé. Donc voilà, 8% net de charge. Voilà, net de charge. Donc euh, objectif. Euh, okay. D'accord. Bah bravo déjà, parce que 8% net de charge c'est euh, un bel investissement. Euh, Qu'est-ce qui donne 8% net de charge aujourd'hui comme placement bancaire ou courtier Bah. Ouais. Voilà la raison pourquoi je suis ici. <rire> Moi, je n'ai pas non plus de réponse à vous fournir aujourd'hui, même si voilà, mon dada, c'est les, les parkings et les garages, mais voilà chez cadon à quelques économies en bourse, donc voilà je voulais savoir si, si tu avais fait aussi bien en, en bourse. Non, pour répondre à ta question, j'ai fait moins bien. Tu as fait moins bien Oui, je suis à 6%. C'est ouais. déjà correct. Ce qui est correct, mais... mais... Euh, oui, ouais. okay. Parce qu'il faut comparer ce qui est comparable aussi, c'est-à-dire que le, le rendement brut, ça ne veut rien dire. Hein. Oui. Si on parle en rendement brut ici, on est à donc, 1600 euros de loyer quand il. Enfin, on sera à un peu plus de 2000 euros de loyer, <coughs> euh, sur 16 000 euros avec les frais de notaire compris. Euh, donc, grosso modo, on va, on va dépasser les 10% de rendement. Euh, mais entre un lot qui va avoir des charges énormes et un lot qui n'aura pas de charge du tout. Ce ne sera pas du tout le même rendement net de charge. Donc pour comparer deux investissements, c'est-à-dire quelque chose en bourse et quelque chose dans l'immobilier, il faut comparer en rendement net de charge et pas en rendement en Je pense que tu, tu fais comme ça pour calculer ton rendement entre Absolument le garage et, mmh. euh, et la bourse. Et je me sers bien sûr de la calculatrice renta -à, rent à garage qui est tout le temps avec moi et que ça c'est l'outil indispensable quoi. Ouais, voilà ouais. parce que bon, ce qu'on ce ce qu n'a pas dit c'est que voilà Adam m'a connu, il a acheté le livre Réussir son investissement dans les parkings avec la, la calculatrice qui est offerte avec Renta garage. Tout à fait. Et puis bah, il m'a contacté pour me demander d'ailleurs tu avais déjà vu solo Non c'était un premier lot à Rior. À Rior voilà, il m'avait demandé d'abord, c'était un lot de quel garage aussi, je crois, ouais, à Riorge. C'est à, à côté de Rouen, donc Rouen, c'est euh, à la même distance que Saint-Etienne et Lyon, sauf que Rouen, c'est une heure au-dessus de, de Saint-Etienne. Donc est-ce que tu avais été visité à Riorge Non, je n'y pas allé. Euh, parce que c'était pas aussi intéressant que ça. et euh, J'étais trop loin de mon objectif, même avec une bonne négo, euh, ça n'aurait pas fait. Pas fait. Mmh. Donc voilà, Adam euh, sélectionné, en fait, et, dans ses recherches, il a fait un bon tri. Euh, il n'a pas hésité non plus à se déplacer euh, bah, à une heure de route euh, pour acheter ses garages. Sachant que, bah, quel garage, Adam, il ne va pas se déplacer tous les mois, ni même tous les deux mois ici euh, pour faire des, des mises en location. Ces locataires qui sont là depuis huit ans. Euh, L'entretien, bah, c'est dans une copropriété. Donc, euh, à part la serrure qui sont sa responsabilité et des portes, euh, tout ce qui est toiture, les allées, euh, c'est des choses qui sont réglées par le syndic de copropriété. C'est pour ça qu'il paye des charges. Et euh, bah, voilà, ces charges, il y a un moment, il faut bien qu'elles servent à quelque chose. Donc, c'est ce les déplacements que Adam n'aura pas à faire. Euh, Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre, Adam euh, Donc là, tu as signé, donc tu passes chez le notaire euh, normalement entre deux ou trois mois. Deux trois mois, oui. Comment est-ce que tu finances euh, ce lot Alors, j'ai euh, avec un apport, en fait, une partie euh, avec mon apport et l'autre partie euh, à crédit. D'accord. Voilà. Comment est-ce que tu as fait ce choix Comment est-ce que j'ai fait ce choix C'est-à-dire que. J'avais. Euh, J'ai une, une certaine somme disponible. Ouais. Euh, je souhaite l'investir. Euh, euh, puis je souhaite surtout régler mon, euh, mon emprunt le plus rapidement possible. Donc j'emprunte sur 5 ans. Okay. Mais euh, tout en sachant que je le solderai plus, plus rapidement. Plus rapidement. <rire> Dans le but de, de toucher à mon cash flow le plus rapidement possible. Okay. Donc ouais, tu, vas, tu vas rembourser rapidement tu vas pouvoir déduire les intérêts d'emprunt. Euh, les premières années, tu auras ton emprunt à rembourser. Mm -hmm. Et au bout de 5 ans, l'intégralité des loyers seront pour toi. Voilà, c'est ça. Ok. J'espère même avant. Bah écoute, je, je te le souhaite. <rire> je te le souhaite, je te souhaite. Et alors, euh, c'est quoi la suite pour toi Adam Est-ce qu'on se revoit dans 3 mois avec un nouveau lot de garage Ou est-ce que Trois mois non, dans... peut-être pas. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas m'arrêter en ce bon chemin. Okay. Donc mes recherches vont se poursuivre mais dans le but cette fois, de, je pense, euh, dans l'optique euh, de viser un plus, gros, un plus un lot plus important. C'est-à-dire ouais. En Donc, termes de nombre de garages, en termes voilà. d'investissement Tout à fait. Ouais. Donc, euh, serait sur, sur une quarantaine de garages. D'accord. J'aimerais bien. Bon, on verra par la suite. mais. Donc là, tu vas orienter tes recherches euh, vers ce, ce type de produit. Tout à fait. Et alors, pourquoi est-ce que tu veux passer de 4 à 40 euh, bah, parce que j'ai pu constater que les rendements sont sur des lots encore plus importants, le rendement est encore meilleur, et, euh, voilà. et que je, je peux à la fois financer mon crédit et commencer directement à gagner un petit peu d'argent. Ce qui n'est pas le cas sur ce lot C'est un peu un lot euh, formateur pour me faire les dents. Bah ça, c'est une excellente chose euh, qu'Adam fait euh, parce que c'est euh, voilà, une, une, une, une erreur très commune, en fait, c'est d'attendre le, le lot parfait. Euh, le lot euh, qui s'autofinance avec euh, la banque, le lot où... Euh, voilà, bon, tout est loué ici. Donc c'est vrai qu'Adam ne prend pas beaucoup de risques parce que, d'une part, les cas garages sont loués. Il va avoir des rentrées d'argent le jour où il signe chez le notaire S'il signe, par exemple, le, le 10 du mois... Il va toucher euh, les 20 derniers jours du mois, c'est-à-dire qu'il va, il, il va repartir avec un chèque en fait. Euh, bon, il va bien sûr payer ses garages, mais euh, le propriétaire va déjà lui donner des loyers. Donc, euh, c'est pas comme quand vous achetez votre maison ou votre appartement pour y vivre. Euh, là, c'est vraiment un investissement, donc il euh, y, y a du cash flow qui rentre. Et euh, le, le cash flow, donc, le terme en anglais, c'est le, les mouvements d'argent, si on traduit en, en français. Donc ça peut être positif, c'est-à-dire que euh, si Adam aurait payé euh, cash son investissement, il aurait encaissé les 160 euros de loyer tous les mois. Donc son cash flow est positif. Là, comme il va avoir un emprunt les cinq premières années, il va avoir un cash flow négatif, c'est-à-dire qu'il va devoir sortir euh, quelques dizaines d'euros de sa poche pour financer l'emprunt ou payer la taxe foncière, euh, voire ses impôts. Mais ce que Adam dit est vrai, c'est-à-dire qu'il faut mieux commencer par acheter un petit lot. Il se fait les dents, il voit comment ça se passe avec le locataire, il, prend le, voilà, il va prendre de l'assurance, il va voir les, les, les difficultés qu'il qu peut y avoir. Et puis ensuite, effectivement, passer sur des plus gros lots, ça veut dire de meilleurs rendements. Et donc, bah, pour Adam euh, et pour nous, investisseurs dans les parcs et les garages, euh, c'est bah, plus de bonheur, c'est moins de, moins de boulot aussi. Euh, parce que le plus dur, c'est quoi, à ton avis C'est d'acheter, c'est de trouver le lot, c'est de le louer, c'est... Le plus dur c'est d'avoir, je dirais, la, la motivation, peut-être l'envie euh, euh, d'agir. On peut rester des heures et des heures devant son PC à regarder des, des offres. Et si on n'agit pas, si on ne va pas directement dans le concret, je pense que c'est mort d'avance. Donc, Il faut agir, allez-y, déplacez-vous, voyagez. Euh, non, non, mais c'est vraiment important d'agir et d'aller au-delà des idées. Et bah, je pense que c'est un super conseil pour terminer cette vidéo. Je te remercie beaucoup, Adam. Merci, Julien. Et puis, on te suivra le jour où tu as acheté 40 garages. Tu passes un petit coup de fil, on en discute. Et, puis et bah, c'est avec plaisir. On se en cas. à ce moment-là. <rire> avec plaisir. Allez, au revoir. <rire>